Ah, c'est dingue, il y a une malédiction du Milouz. Dès qu'il y a Milouz, il n'y a, pas... a pas LM. Trop dommage. On va prendre Silas, j'aime bien. Il a des fesses propres, c'est agréable. On va prendre le Silas. Let's go. Bon, c'est bien déjà top 3 avec Maître Nguyen. Franchement, Maître Nguyen, c'est tellement polarisé que... C'est vraiment un perso qui, qui va très très souvent turbo top 8. Ce qui en fait un perso moyen selon moi. Mais tellement sympa. Franchement tellement d'adrénaline et de plaisir à le jouer. Et voilà sept nouveaux adversaires. Au Alors c'est pas évident. En fait, le problème, c'est que c'est un perso où on n'a pas envie de perdre des pièces. Parce que les pièces, c'est des, des, des, des, des demi tiquets Enfin, des tiers de tickets. Une pièce, c'est un tiers d'un ticket. Donc, je pense qu'on va plutôt prendre micro. À partir de, de ça. Hop. Ah, enfin, tout dépend, en vrai. Mais je pense que c'est un des persos avec lequel on n'a pas envie de partir en cliente. En double cliente. On peut partir là-dessus et faire une. Non, oh, c'est un up. Hein. Bah, c'est dur à dire parce que ça c'est méga fort. En même temps, il faut à tout prix des pièces pour pouvoir faire une GIF curve. Et le problème c'est que si la carte de la GIF c'est pas. Elle a pas de ticket, ouais, ça me paraît un peu hasardeux d'acheter de... Roll. Ça nous oblige à GIF. Là l'idée c'est que je peux acheter une mauvaise carte avec Ticket, la revendre, acheter une autre carte et finalement avoir quand même mes trois créas et garder donc la micro. À condition qu'il y ait deux tickets. Il n'y a qu'un ticket, euh, ouais. Bah Ça sera sûrement roll, roll, ticket. ou en tout cas, Enfin, roll, roll, achat. Gel Non, je peux pas gel. Il y a, y a, y a qu'un seul ticket sur la ligne. Non, on veut que des tickets. Surtout qu'au début, on s'en fout un peu. À partir du moment où il y a des tickets, ça nous va. Il n'y a qu'un ticket. Donc, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, mais en même temps, la bonne, c'est qu'il y a un éclaireur. Donc. Bon an, bon an malance, on s'en sort bien. Il y a une thématique sur mon board, devinez-la. <rire> Je fais un stream pour les enfants de 3 ans. Et les enfants de 3 ans, il y a une thématique. Ok, bon on n'est pas trop mal, on a deux tickets. On a de la belle tempo. Naga, exactement, bien joué. Félicitations euh, KNX1G. Euh, t'as trouvé la bonne réponse, c'était Naga, t'as donc le droit de t'abonner. Ah la bonne réponse c'était que les trois créatures possèdent tous, enfin possèdent toutes une Maugriave. C'est comme un chien mais en hyper vilain. Merci KNX1G, merci. Le devoir... le C'est quoi l'expression Du devoir accompli la... Le truc du devoir accompli là Il y a un truc comme ça. Bon ça c'est cool. Je le joue avant d'acheter de... ça. Le sentiment du devoir accompli, exactement. Les pièces ou la soroïsque En vrai les pièces, hein, on est tellement fort déjà. Le sentiment du devoir accompli, c'est ça. Enfin, ce board, il est dingo dossier. Hein. En vrai, j'adore grouillant, mais c'est souvent un truc qu'on n'a pas trop envie d'acheter, mais... Fichou apprend Hearthstone au chat. Le chat apprend le français à Fichou. C'est vrai que je parle pas très bien français moi. Le pire, et ça, c'est le pire, c'est que j'écris encore moins bien que je parle. Mais j'adore la langue française, c'est ça qui est fou. Hein. D'ailleurs je vous banne dès que vous faites des fautes. C'est ça qui est dingo. Ok. Bim, tu prends 6 toi. Pouh. Bon ah non Bah c'est mieux la fineuse. En vrai, les tickets c'est cool, mais ça c'est incroyable. Ouais les gars, c'est incroyable la fineuse. Ok. Un délice, un délice absolu. Quel est pour vous le délice absolu Dites-moi un truc comme ça. Je dis délice absolu, vous me dites un truc. Un mot, enfin un truc à manger, pas forcément à manger, un délice absolu, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, hier j'ai regardé le match euh, euh, Liverpool-Real Madrid, moi j'aime bien le foot. Bah, les 14 premières minutes, j'ai trouvé que c'était un délice. Enfin, ils ont perdu 5-2, mais j'ai trouvé que c'était un délice, voilà. Il y a des choses comme ça, parfois tu te dis ça, c'est un délice. L'amour, kiwi, chocolat, tiramisu, les fesses au talc, foie gras mi-cuit et confiture de figue. ah ça ça me parle ça. Twitch, c'est vrai, Twitch, mais c'est pas n'importe quel Twitch. Un brownie, ouais la bouffe plutôt. Christine Boutin, évidemment. Yoda, ok. Les streams de Fichou, évidemment. Merci. J'attendais cette réponse, merci. Nomi tour 5, tout à fait. J'irai même nomi tour 4 avec Galakrond. Encore mieux. Ah c'est stylé x2, franchement. Pâté de pommes de terre de ma grand-mère. Un pâté de pommes de terre C'est pas trop fadasse vous vous bien. Bon ça et ça c'est une combo. un peu bait c'est un bait veilleur d'ombre et Goza, c'est un bait quand même pas t'as pas le droit de dire ça man quand même pas quand même pas c'est une sacrée bonne combinaison bait enfin c'est honteux de dire ça c'est riche mais pas fadas. ok ok voilà, mais ça c'est de toute façon euh... c'est pas riche c'est que c'est pas bon faut que ce soit gras c'est bon parce que c'est gras. La montagne de cabillaire C'est le petit toast qui va avec. Je ne veux pas, je l'ai <t 'en> piqué là. <t 'en> Et quand vous voulez. Wow, c'est déjà... Eh, franchement, elle donne 3 pièces. Hein. C'est cool, en vrai. Un bon kebab fait par le maître kebabier du quartier, c'est délicieux. C'est vrai que c'est bon, ça. C'est vrai. Après, c'est fini, là. On va pas faire ça toute la journée. <rire> C'était le dernier à avoir le droit de dire ce qui était un délice pour toi. Oh, waouh. C'est bon, ça. Pas ça hein Écoutez, il y a un plan de jeu. Hein. Je Et là je reprends quelqu'un du chat, je citerai pas le, le, le pseudonyme. C'est un bait, non Boum C'est pas un bait, non Si t'as pas ça, ça c'est moins fort. Et là je citerai quelqu'un du chat. C'est un bait, non? J'ai hâte de vous embêter. Je vais juste prendre le ticket en fait. Non mais Déso, je croyais que partait sur mort-vivant, bah. Il y a une phrase que j'ai dit tout à l'heure, très important. Tendre vert, mais ne pas forcer. Tendre vert, mais ne pas forcer. Faut laisser Bob nous proposer des choses. Et après, c'est à nous de juger si elles sont correctes ou pas, mais on peut pas refuser tout ce que donne Bob parce qu'on se dit non, je veux jouer ça. Merci Ooclescent pour le Prime, merci beaucoup, merci à toi, merci de ton aide, merci infiniment. Bon travail, continuez sur votre lancée. Est-ce qu'on a vraiment envie d'un taverne 5 Est-ce qu'on veut pas une taverne 6 plutôt une de ces Je crois que je veux une taverne 6 moi On veut Kaleig, hein, c'est clair Oh putain, un pétard, pardon. Ah, Bran, on a pas... Pff, Bran, c'est une sacrée carte. Hein. Après, il n'y a, y a pas les bonnes races avec, mais... C'est dur de pas prendre Bran, quand même, non? Il y a quoi qui fonctionne avec Bran? Il n'y a rien. Il n'y a que Murozon. Merci Benjamin. Euh, ouais, le switch, je l'ai reçu cette semaine. C'est euh, Blizzard, en général, euh, quand il y a une extension Hearthstone, euh, ils envoient parfois des petits colis. En général, ça arrive un petit peu avec du retard. Ça s'envoie des états unis et, euh, et là, dans le colis, il y avait... Euh, J'ai pas encore mis la photo sur Twitter, mais je la mettrai, je pense, euh, ce, cette semaine. Il y avait un petit... Euh, il y avait un bonnet, il y avait un... Il y avait un plaid et il y avait un petit switch avec des petits trucs. Des petits mugs, des machins comme ça. Nos serviteurs ont vraiment tout donné. Et voilà qui promet. Beaucoup de Ça, le gars, ça fait rien. Tout. Rien ne fait rien. Enfin, rien fait plutôt. Pas rien ne fait rien. Zap pour le late game. Bon, je vais juste prendre ça ici. Redmonted, Uther, Uther peut-être quand même. Je jouerai pas, je, je vais jouer Dragon c'est sûr et certain. Trop fort cette combinaison, elle est beaucoup beaucoup trop forte. Et je jouerai pas Théotard dans cette game. Donc je jouerai Uther. Sur euh, Atramedes. On a envie de zapper first. C'est vous, vous êtes en tête, c'est dans la poche. Non mais par exemple, le tendre vert forcé, pensez à un haricot vert. Quand vous jouez à Battlegrounds, pensez à un haricot vert. Si à un moment vous ne savez pas quoi faire, pensez à haricot vert. Haricot vert, c'est tendre, c'est vert, tendre vert. Voilà. Donc tendre vert. Pas forcément ne pas forcer, parce qu'à partir du moment où vous tendez vert, vous ne forcez pas par définition. Mais ça c'est la clé du jeu, c'est tendre vert. Bon, à un moment il faut commencer à faire quelque chose. Là j'ai forcé. Dragon, mais parce que j'ai déjà mon setup, j'ai déjà tendu vert. <rire> vous voyez l'idée Oh. Le mille. Un serviteur de perdu, une pièce de gagné. Le gros monsieur d'abord. Je suis pas gros. Yaya Goth. Le gros monsieur d'abord. Bah, en vrai, non, je mets le petit monsieur d'abord, mais. 58-51. Comme le pastis. Bah, c'est pas un tour qui est méga solide, mais en même temps, euh, si on roll et qu'on trouve pas Caligos, on va perdre beaucoup de pièces. Là, franchement, c'est un spot qui est très intéressant. On a des belles créas. Monter des grosses créas, c'est pas si mal quand il n'y a pas Murloc. Ça me manque juste d'un deuxième Tarek Goza, évidemment, mais. En plus, avec un Primo Drek comme ça, c'est trop frustrant, mais bon. Tout le monde vous a dans le collimateur. Faites attention! Taverne 6, hein. Donc il est mort, hein. Là, il y a 3. Là, il y a 7. 7 et 6, 13. Il le sait, hein. Il le sait, hein. 13, c'est pas mal, hein. Mais, sorry, Oligno. Oligno J'ai pas touché, hein. Oh. J'ai pas touché, hein. Oh. <rire> Je me fais trop rire, en vrai. <rire> c'est tellement triste. Ok, focus. Oh, waouh. Lui, il avait Drek qui est une bonne carte. Pas sûr que ça... Bon ça ça vaut le coup quand même. On va voir ce qu'on a. Non, non, non. Greta, pas de Greta. Chier. Bah je veux pas prendre ça, c'est con. Non, sérieusement quoi Ah, pardon. Ma colère du dragon est Ça sert à rien de la jouer, hein Naga pirate, non Attends. Ah, je suis un peu emmerdé là bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, On n'arrive pas à notre calègue, on n'arrive pas trop à trouver notre Nadina, c'est dommage, on est sur une game pas mal. Hein. J'ai l'impression que ça va continuer, genre la malédiction d'aujourd'hui. Genre on fait des super games, on est propre, on arrive vraiment euh, dans le top 4 euh, bien. Et en fait, on n'a pas le petit peps qui fait qu'on arrive à faire top 1, voire 2 hein, franchement. Le, le nombre de 3-4 qu'on a fait, c'est incroyable. Ça c'est bien first déjà, boum boum, je, je pète un peu les boubous. Nice. Un boubou. Bon, on est quand même large devant. Pour le moment, euh, ouais j'ai gagné tous mes, bah si là, il démarre à 40 life, donc ouais j'ai gagné tous mes combats. Ouais peut-être une égalité au début. Mais... Ah, ça monte vite hein Elle a pris déjà... Elle était combien Elle était 4 Elle a pris 12 hein sur le truc c'est bien Sachant que j'ai pas, ouais, pas que des dragons en plus sur board. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Du la... Ah là là ça ne veut point ça ne veut point Est-ce qu'on veut un boa euh, crotal Franchement, c'est un plaid enfoiré, mais... Là, à un moment, je respecte plus mes adversaires. Je vais les scammer. <rire> -pap -pap -pam. Belle. Belle. Belle. Belle. <rire> je vous fais tous les films, là. Je vous fais des imitations de tous les films, mais vous devez trouver aussi. Euh... Comme ça. Comme ça. On peut pas l'acheter. On hein. peut pas l'acheter. L'italien avec Cadmerade? Euh non, jamais vu ce film. <rire> non, c'était euh. Quasimodo del Paris. Pirate ça fait ça fait peur hein. Oh nice! Oh non Ah oh, ça va Je crois que ça va le faire Oh non Oh non Pourquoi je dis ça Je dis ça trop tôt Tape là Tape là Tape là Là Là Là Là Je me tue Je me tue pas Mais tu dégages, Mais tu dégages toi Mais tu dégages Timothy. Tu dégages Timothée Tu vas faire tes devoirs Timothée maintenant C'est bon c'est fini Merde, Timothée, quoi! Je dois faire quoi là maintenant? Attendez. Il <rire> ouais, faut enlever un dragon pour ça, on peut enlever lui. J'ai pas la place pour le deuxième Drake. c'est strong. on va rester comme ça faut le tuer lui hein. on va le passer on est trop gros hein. il est trop gros notre Tarek ah, il est là le top, hein. il, est là, le top. Ah il revient mec ça sert à rien taper dedans il revient n'importe quoi Tu pouvais gold la nana Trois pièces Ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est il y a trop d'émotions. Là, tu peux pas. Là, je suis focus à la victoire. Là, je suis en direction victoire. là Bah ouais, bah ouais. C'est Timothy qui me donne la win en plus. Si j'ai un enfant, je l'appelle Timothy. Bah les couilles. C'est Timothy qui me donne la game ici. Parce que le gars, il joue contre Timothy. Mais Timothy, il était énorme. C'est juste que ça s'est vraiment très bien mis contre le petit loulou. Et il est là, ce hein. 1. Il est là, ce hein. 1. Je vous avais dit, les fesses sont trop propres de ce garçon.